Salut tout le monde, je m'appelle Fred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser une balle de golf dans Blender. Allez, c'est parti Tout d'abord, on va supprimer tous les éléments de base de la croix du U-Port en appuyant deux fois sur la touche A et ensuite on va faire un X et puis Delete. En les supprimant tous, on va pouvoir maintenant ajouter notre élément principal, notre primitive principale, la icosphère. Du coup, on va faire un Shift A, on part dans la mèche. Et dans la mèche, on va prendre ici cette icosphère, celle-ci en particulier. Alors ah ici, il n'y a pas d'autre. Et donc, je vais venir ici. Et là, on va euh, configurer comme suite. Il y a juste une seule configuration à faire. C'est de mettre le nombre de subdivisions ici à 4. On met à quart et on valide, c'est super. Maintenant, on va chercher à faire en sorte que ces petits triangles deviennent des hexagones. Et pour faire ça, si un triangle est constitué de trois faces, un hexagone sera constitué de six faces. Et donc, on a envie de décupler le nombre de faces qui euh, est sur notre objet en fait. Et donc, pour faire ça, il y a un modifier. Qui permet de multiplier le nombre de vertices qui constituent un objet. Et ce modifier, c'est le modifier euh, subdivisant de surface. Et donc, on va l'appliquer. On part dans, dans l'onglet dans des modifiers ici, « Add modifier ». Et ensuite, on va cliquer sur « subdivision de surface ». Et là, maintenant, vous voyez que les triangles qui étaient présents se sont transformés en des hexagones. Du coup, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super et donc, une fois qu'on a mis notre modifier en les de surface, on va laisser le level viewport ici à 1 et ensuite on va appliquer là, là, apply, cool. Et ensuite on retourne en edit mode. En edit mode, on va supprimer les vertices qui ne servent à rien, que l'on ne va pas utiliser. Et donc, pour faire ça, on va sélectionner un vertice, on va faire un X et ensuite jet euh, vertice. Donc, déjà là, il y a un problème. Le problème c'est que déjà le vertice a été supprimé mais en partant il est parti avec la face. Et c'est pas ça que nous on veut. Donc on fait un CTRL Z et on va faire un X. Ensuite que de cliquer sur Vertices, on va cliquer sur Dissolve Vertices. Comme ceci. Et comme ça là c'est juste le vertice qui part mais pas la face. Et donc là le problème c'est qu'on a plusieurs vertices à supprimer. Ça fait un peu beaucoup pour juste un petit youtubeur comme moi. Ouais. <rire> Donc pour supprimer le tour on va devoir utiliser une option présente dans Blender Qui permet de supprimer ou alors de sélectionner tous les vertices qui sont positionnés à des positions similaires Ouais c'est un peu la redondance Donc ce raccourci c'est Shift G En faisant Shift G et en cliquant sur Amand of adjacent faces Ça va permettre de sélectionner tous les vertices qui sont à des positions similaires sur des faces adjacentes comme ça et donc, une fois que c'est sélectionné, on va les dissoudre avec la technique précédente. Du coup, on fait un X, Dissolve, Vertices. Cool. Et donc là, il y a certains qui ont été épargnés parce qu'ils n'avaient pas la même forme hexagonale que celui-ci. Et on va les supprimer. Du coup, même opération, on sélectionne 1, on fait Shift-G, on clique sur Amount of Adjacent Faces. Désolé pour mon arc anglais qui est vachement naze. Donc, on va cliquer sur X, Dissolve Vertices. Cool. Bah, c'est pas doux. Il y a également d'autres vertices qui sont sélectionnés ici au niveau des arrêts et qui ne servent à rien. On va également les supprimer avec la même méthode. Du coup, on fait un Shift G sur Amount of adjacent Faces. On clique, ça sélectionne tous ses frères et ses cousins. On fait un X, Dissolve Vertices. Et là, c'est escraire. Bon, maintenant, on a envie de faire quelque chose comme ça. Déjà, on part en mode de sélection de face, on sélectionne ça, et on fait ça. On a envie de faire ça sur chacune des faces qui constituent notre futur balle de golf. Et donc, vous voyez qu'il peut faire ça pour un petit YouTuber comme moi, ça va être assez long. Et donc, pour euh, ne pas que je fasse une vidéo d'une heure à, à sélectionner chaque face individuellement, on va utiliser un raccourci qui consiste, à faire en sorte que chaque face ait sa propre origine. Et pour faire ça, il faut venir ici en haut. On clique là. Et ensuite, de base, c'est Media Point. Et là, on va remplacer Media Point par Individual Origins. Comme ça, chaque face que vous voyez ici aura sa propre origine. Une fois que chaque face a sa propre origine, on va pouvoir extruder chaque face individuellement à l'aide du RAC aussi. Alt-E et ensuite, extrude Individual Faces. Donc, déjà pour faire ça, moi je vais travailler en mode de sélection de vertices Ensuite, on va sélectionner le tout à l'aide de la touche A. Ensuite, on fait un Alt-E. Et ensuite, on va cliquer sur Extrude Individual Faces. Comme ça. Et ensuite, on annule le déplacement. Puisque c'est déjà excluded, tout ce qu'on va faire, c'est scaler avec un S. Comme ça, ça va glisser sur place. Cool. Une fois qu'on fait ça, on va recommencer l'opération, mais cette fois-ci à l'aide du raccourci I pour faire un inset. On escrute et on glisse sur place. Et une fois qu'on fait ça, on va maintenant revenir ici en haut. Et on va remettre Median Point. Comme ça, ça va faire en sorte que chaque face ait le même origine. Et donc, une fois que l'on fait ça, on fait S pour ce qu'il est. Pour que ça parte vers l'intérieur, comme ça. Et on retourne en objet mode. Et en objet mode, il nous reste tout simplement à ajouter le modifieur subdivision de surface pour en retourner le lisse. Ok. On smooth le tout. Et on peut venir cliquer ici. Cliquer sur cavity. Pour mieux voir les différentes faces. De... Donc là, ici, on peut scaler. Comme ça, ouais, c'est assez drôle. <rire> <Ouais>, pas mal. <rire> c'est assez drôle. Ouais. Donc, euh, c'est à vous de voir. Je pense que j'ai fini comme ça la vidéo. Je pense que c'est bon. Vous avez sûrement compris le principe. Et ceci dit, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.